As-tu déjà eu l'impression que les gens te regardent bizarrement lorsque tu te promènes dans les rues As-tu déjà constaté que dans ton lieu de travail, tu as tendance à voir les regards de tes collègues arriver sur toi As-tu déjà entré dans une église et tu as l'impression comme si tout le monde te regardait bizarrement Ayant énormément d'exemples. Cette impression que tu as est le même chez tout le monde. Différentes questions se dégagent à travers cette impression. Mon habillement est-il confortable Mon vêtement est-il tacheté d'un visceral ne suis-je pas beau Ai-je l'air d'un vilain Aucune des réponses que ton cerveau te procure ne te réconforte. C'est parti pour une très très mauvaise journée. À tout moment, tu as tendance à te regarder. Et des fois, tu vas jusqu'à demander à quelqu'un s'il te trouve bizarrement aujourd'hui. Même si sa réponse est positive, elle ne te réconforte pas. Tu évites de sortir de ton bureau, de ta salle de classe, pour éviter que ce regard te détériore davantage. Voici la bonne nouvelle. En fait, la superbe nouvelle d'aujourd'hui que je vais te donner. Je te donne cette impression toi seul, En réalité, personne ne te regarde. Personne n'a ton temps. Chacun est occupé à penser à ses propres problèmes. Ils ont aussi la même impression que toi. Tes yeux te jouent des mauvais tours et ton cerveau analyse les informations que proviennent de tes yeux. Diverses réponses sont fournies par ton cerveau. Et c'est toi qui choisis d'interpréter de la mauvaise manière. Tu es ton propre maître. Toutes ces personnes sont aussi concentrées aussi à leurs préoccupations. Beaucoup de personnes retardent leur bonheur à cause de ces regards gênants. Elles n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Elles ont peur de ce regard. Mais personne n'est jamais mort à cause d'un simple regard. L'humain humain a été créé pour regarder et c'est normal que quelqu'un que quelqu te regarde. C'est ce que tu as fait et laisse le reste à la nature. Ce problème a persisté pendant longtemps et persiste jusqu'à aujourd'hui dans la société. C'est à cause de ce problème que certaines personnes sont timides, elles n'arrivent pas à s'exprimer en public, elles n'arrivent pas à, à réaliser leurs rêves. Tout ça c'est à cause de ce, de ce problème de regard jeune. Ce problème a tué le génie des gens depuis longtemps et continue de tuer jusqu'à présent. Il s'avérait que beaucoup ont pu identifier le problème, et l'ont étudié sérieusement jusqu'à ce que les solutions tombent sur leurs mains un bon jour. C'est alors que leurs vies ont pris de nouvelles tournures. Ils ont pris de nombreuses résolutions. Et leurs vies fut un grand succès. Chaque individu qui quitte le seuil de sa porte a des objectifs très précis de ce qu'il fera à l'extérieur. Deux fois, certains sont tellement débordés par les problèmes qu'ils parlent tous seul en haut et on le qualifie souvent de, de fous, pourtant ils sont en quête de solutions pour ces problèmes. Une fois ma voisine m'a dit qu'elle s'était ridiculisée au marché et très curieux d'en savoir, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Et elle m'a dit qu'elle était en train de, de faire des achats au marché et elle s'est aperçue qu'un homme âgé de la cinquantaine lui fixait. Ayant eu peur de ce regard, elle est allée demander au monsieur pourquoi il la regardait ainsi. Le monsieur surpris a dit ceci. Madame, peut-être vous avez eu l'impression que je vous regardais, mais ce n'est pas le cas car je suis tellement débordé par mes problèmes que j'ai l'impression d'être seul dans ce marché. Vous n'avez pas à compromettre vos rêves à cause du regard de trouille Ayez confiance en votre capacité. Ne vous laissez pas intimider ni distrait par ce minable regard. Vous avez plus à faire qu'ils ne peuvent l'imaginer. Restez sages et focalisez sur vos projets, car c'est l'essentiel pour vous.